Alors là, vous n'êtes pas prêt.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 Incroyable, j'ai découvert je pense qu'on peut le dire La nouvelle route de la mort Voilà la nouvelle route de la mort qui est une route Mais vraiment incroyable, on aura l'occasion d'en reparler euh, Tout au long de, de cette vidéo Voilà j'espère que vous allez bien Installez vous confortablement dans ce magnifique DAF XG+ Plus 530 On transporte 17 tonnes euh, De sirop d'érable euh, il, euh, il est Il est midi, on est parti pour euh, 578 km. 10 heures de route, on part de Klagenfurt am Wörtersee, direction Innsbruck, mais nous allons passer par euh, une route qui, bon euh, en théorie les camions ne passent pas par là, mais là on, on va se le permettre, la route de la mort, je vous dirai son nom une fois qu'on y sera, bien évidemment c'est une route incroyable et iconique et je suis très content euh, qu'ils aient fait ça. Euh, vous voyez là le Hans Walter juste sur le côté, petite parenthèse, c'est une vraie chambre d'hôte. Voilà, j'ai fait mes recherches, c'est une vraie maison de vacances qui existe dans la vraie vie, donc j'avais envie de, de faire ce petit clin d'œil. Les amis, dans cette vidéo, on va parler de vos impressions, surtout de ce que vous attendez pour les prochaines mises à jour de Eurotruck. Vous m'avez vraiment euh, régalé dans les commentaires de la précédente vidéo, vous m'avez dit voilà ce que vous attendiez sur le jeu, et donc on va en parler. En même temps qu'on va faire un peu guide touristique <rire> sur, cette, euh, sur cette vidéo. Parce qu'il euh, y a vraiment des, des très belles choses à voir. Ma conduite, comme d'habitude, je l'ai soignée au mieux. J'ai même essayé de pratiquer au mieux une euh, éco-conduite. Alors forcément, forcément une éco-conduite un peu complexe plus tard, au vu de la route qu'on va prendre, mais ça ce sera tout à l'heure. Je vous épargne l'autoroute juste ici, le, euh, la station euh, Wörtersee. Euh, puisque du coup, il y a une cinématique à voir. Alors... Je vous le dis à l'avance, c'est pas incroyable, hein, c'est une petite cinématique, mais pourquoi euh, c'est euh, emblématique, entre guillemets, cette euh, station Et bien simplement parce que Wortersee, euh, c'est un lac qui est en Autriche. Alors, bon, il a rien à envier <rire> au lac Léman, <rire> il est même plus petit, mais il est sympa et ça reste un endroit plutôt connu en, en Autriche. Donc euh, voilà, c'est la petite station-service de Wortersee. Et donc j'en ai profité pour, euh, pour y aller pour voir la cinématique. Alors là je voulais pas m'arrêter mais j'ai pas eu le choix. Donc je fais l'effort de m'arrêter et regardez. Voilà. On se, on se fout de ma gueule. Donc je me décide quand même à y aller. J'y vais et qu'est-ce qu'il fout Voilà. D'accord Donc ça c'est un truc que vous attendez tous mais on en parlera plus tard. Enfin on peut déjà en parler. Je l'attends aussi. Bah c'est que l'intelligence artificielle... Soit plus intelligente Alors là du coup j'ai pas pris la bonne voie tellement j'étais énervé J'ai pris la, la voie pour les voitures c'est pas grave Donc là je, je, je vous mets un petit peu la, la cinématique rapidement Mais bref un truc qu'on attend c'est un des premiers points Qu'on attend tous pour les prochaines mises à jour C'est que l'intelligence artificielle soit euh, Améliorée voilà ce serait un truc assez sympa Mais également que les véhicules aient des comportements aléatoires Ça c'est un commentaire de Vizé Salut visait, tu te reconnaîtras A savoir ben, qu'il y ait des véhicules pressés Des véhicules qui respectent pas le code de la route Qui créent des accidents un petit peu comme dans la vraie vie Donc voilà ça c'est une première idée que, euh, que vous attendez Que la communauté attend pour les euh, prochaines Mises à jour d'Eurotruck bon, C'est pas pour demain la veille hein. Donc voilà vous avez vu le lac euh, Wortersee C'est incroyable c'est formidable Donc là on est reparti et là on sort de l'autoroute Voilà je vous épargne euh, l'autoroute que j'ai pris qui était relativement intéressante mais là on va rentrer dans le vif du sujet on sort de l'autoroute et on va traverser trois petits villages absolument pas connus avant d'atteindre cette route de la mort qui est juste phénoménale donc là on prend à gauche et on va pouvoir traverser des, des petits villages, j'ai fait des petites recherches sur internet, certains sont absolument inconnus au bataillon comme celui-là Michel Hoffen, c'est inconnu au bataillon voilà c'est juste un petit village je sais qu'il est rattaché à une plus grande commune, un truc un peu plus général, c'est un peu particulier en Autriche mais voilà j'ai pas trouvé plus d'infos mais voilà, il y a trois maisons, frère. Il y a trois maisons, il y avait une petite bicyclette, c'était mignon. Le paysage est sympa, c'est un peu paumé, mais voilà. Ça, c'était pour, euh, <rire> pour Michel Hoffen. Là, regardez les petites routes déjà sympas. Là, il y a le chalet dans lequel on était en vacances l'année dernière. mec <rire> trop chiant. Mais est-ce que ce cadre n'est pas idyllique Déjà là, c'est un plaisir à rouler. Je vous le dis, déjà là, c'est un plaisir à rouler. Il faut absolument que, que vous preniez cette route si vous jouez euh, en 1.44. Euh, sur la gauche, vous pouvez voir un nouveau village... Celui-ci, il est un petit peu plus connu. Il s'appelle Winklern. Non, Winklern, pardon. Euh, C'est une petite commune de euh, 1200 habitants et il est à 966 mètres d'altitude. Voilà ce que je peux vous dire. Un petit village qui a l'air euh, plutôt euh, sympathique. Et là, on va continuer. On va rentrer dans un autre village qui est un petit peu plus connu et qui s'appelle Heiligenblut et qui est au pied du plus haut sommet d'Autriche. D'ailleurs ce plus haut sommet d'Autriche on va en parler Puisque c'est justement la route de la mort vous allez le comprendre Donc Eilegenblüt Le village dans lequel on va rentrer dans quelques euh, Secondes Il est plus connu il est plus touristique euh, Alors là on est en train de descendre dans le jeu Mais dans la vraie vie on est censé monter puisqu'il est à 1288 mètres D'altitude et il est au pied au pied du plus haut sommet d'Autriche, je parle bien. Et ce plus haut sommet d'Autriche s'appelle le Gross Glockner. Euh, à savoir qu'il a été monté pour la première fois en 1800 et qu'il fait 3798 mètres de haut. Alors, on peut comparer avec le Mont Blanc euh, qui lui fait 1000 mètres de plus. Le Mont Blanc, c'est le plus haut sommet des Alpes. Mais donc là, le plus haut sommet d'Autriche, c'est le Gross Glockner. Et vous allez voir dans quelques secondes, nous allons euh, entrer dans le Grossglockner Hochalpenstrasse. Et ça, c'est justement la route euh, de la mort, comme je l'appelle. Attention, hein, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Mais donc, c'est euh, la route avec le plus haut col routier des Alpes en Autriche. Donc, le voici, le Grossglockner Hochalpenstrasse. L'entrée de cette route, donc de ce col euh, de l'utérus. J'ai été sérieux jusqu'ici là et j'ai tout cassé. Vous allez voir, c'est épique. Donc à partir de maintenant, je ne vais plus trop faire de commentaires sur la route. Je vous laisse voir par vous-même parce que c'est magnifique et vous allez très vite comprendre. Là, on va parler de ce que la communauté attend pour les prochaines mises à jour de d'Eurotruck Simulator 2. Un deuxième point, donc le premier point, on a parlé de l'intelligence artificielle, de visée. Un deuxième point qui est revenu beaucoup, c'est de pouvoir acheter des camions d'occasion, notamment pour les débuts de carrière. Alors vous étiez nombreux à le proposer, je pense notamment à Jennifer et Brugel Gel, si je prononce bien ton pseudo, et c'est une bonne idée. Eh oui, parce que les camions sont chers, donc en début d'aventure, plutôt que faire un prêt à la banque, qui est pas la façon la plus réaliste, je trouve. Et eh bien du coup ce serait de pouvoir acheter des camions d'occasion C'est une très bonne idée, je valide Pouvoir acheter les camions par l'eau On en a parlé dans la précédente vidéo Et vous avez validé de ouf Ce serait une bonne chose de pouvoir acheter plusieurs camions d'un coup Pouvoir salir les camions Ça c'est une idée de Seb Mais c'est vrai que c'est une idée qui est revenue plusieurs fois Donc par exemple comme dans Farming Simulator Quand tu roules dans la boue Et eh ben pouvoir justement avoir ton camion sale Ça va être plutôt pas mal De même pouvoir détruire nos camions quand on fait des accidents Mais ça voilà, il les... y a des contrats qui ont été faits Vous le savez, SCS Software avec les marques donc euh, Iveco, DAF, euh, Scania etc Et donc euh, les PDG ne sont pas prêts pour ça hein. Ils veulent pas voir leurs camions cassés Donc je vous laisse imaginer, je pense pas qu'ils veulent les voir sales Parce qu'en fait les, les gars ils sont enfermés dans leur bureau euh, et, <rire> et ils sont pas au courant que les camions peuvent se salir Bref, euh, d'autres idées Ah bah une autre idée de visée, tiens euh, Au delà de l'intelligence artificielle sur la route Et eh bien ils proposent qu'il y ait plus de piétons dans les villes et qu'ils puissent traverser la route Ça c'est un truc qui serait génial parce qu'on a déjà ça sur Grand Utopia Puisque du coup My Godness euh, Petit clin d'œil à, à My Godness go justement <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui donc euh, c'est déjà quelque chose qu'il propose dans les villes C'est-à-dire qu'il a fait en sorte que les PNJ puissent traverser euh, Notamment avec des poussettes Donc des mamans, des femmes enceintes et tout qui puissent euh, traverser euh, les routes Et bah ben, ce serait génial de pouvoir le faire aussi Donc euh, que ce soit euh, en vanille Voilà c'est une très bonne idée je trouve euh, Plusieurs idées de Romain ouvrir fermer les portes du camion et des remorques et ben carrément on peut déjà ouvrir les fenêtres voilà ben vous voyez j'ai la fenêtre entr'ouverte et je trouve ça vraiment super sympa derrière la petite musique de country que vous entendez en fond vous allez comprendre pourquoi parce que là évidemment ça fait très montagne autrichienne hein, alpes hein, c'est normal mais vous allez comprendre pourquoi il y a une musique country dans quelques secondes Enfin, je vous le dirai, vous allez voir après Mais donc euh, ouais, pouvoir ouvrir les portes du camion Ce serait trop stylé, même pour faire les manœuvres De manière RP, tu sais quand tu ouvres la porte pour regarder derrière Alors tu t'as pas le droit de faire ça mais bon, tu m'as compris euh, Pouvoir utiliser le chrono tachygraphe Évidemment c'est une idée qui a été revenue beaucoup de fois Et ce serait plutôt sympa Et puis le régulateur de vitesse adaptatif euh, Mais ça, ça va arriver, je vous le dis Officiellement, c'est sûr, pour la 1.44 Je pense, voir euh, la mise à jour D'après La musique country, vous voyez un petit peu, là ça fait pas un peu ambiance canyon voilà, c'est exactement pour ça que j'ai mis euh, cette musique en fond. Ça fait vraiment, on dirait les grands canyons, voilà, je, je trouve. Hein. Là, on va traverser le tunnel et c'est à partir de là que les routes sont déjà intéressantes jusqu'ici. Mais c'est là que les routes, la route de la mort va, selon moi, commencer, vous allez comprendre. D'autres idées qui sont venues, notamment Yann, qui a dit euh, bah, ce serait sympa qu'il y ait des aléas sur le camion. Par exemple, une crevaison ou une panne inexpliquée de manière random, comme ça peut arriver dans la vraie vie. Mais ça, c'est pareil. Le PDG de Scania ou le PDG de Man, euh, bah, lui, il est dans son bureau et il a pas envie que sur un jeu, euh, son camion euh, ait un problème technique. Ça ne peut pas arriver dans la vraie vie, voyons. <rire> Mon camion est, est trop performant. Il ne peut pas avoir de problème. Donc, euh, je pense pas que ça arrivera un jour. Et puis une dernière idée également de Yann, c'est d'avoir des emplacements, avoir plus d'air pour s'arrêter, faire euh, sa coupure. Donc notamment avoir euh, plus euh, de petits emplacements sur le bord de la route. Vous voyez là, le bord de la route à droite là, bah, ça aurait été bien qu'on puisse s'arrêter et faire une coupure par exemple. Parce que bah jusqu'à présent, bah, on doit faire des coupures en général hein, dans des stations euh, ou dans des parkings en ville. Il n'y en a pas beaucoup et t'as pas beaucoup le choix. Donc ce serait bien de pouvoir... Euh, bah, qu'il y ait plus d'endroits où on puisse s'arrêter Et là on va arriver sur le sommet Je crois hein, On va arriver sur le sommet du gros Glockner euh, Donc il va y avoir la, la, la cinématique Je vais vous la passer parce que c'est la cinématique que vous avez vue au début de vidéo de toute façon Mais donc là on arrive tout en haut Et là c'est vraiment juste magnifique Enfin, vous allez voir, vraiment. Euh, et donc là, vous voyez, bon, là, on peut pas s'arrêter sur le bord de la route, mais voilà, bon, on est obligé de monter tout là-haut pour pouvoir faire une coupure, par exemple. Alors bon, là, ça s'y prête pas, le terrain, mais plus bas, on aurait pu s'arrêter à différents endroits. Donc voilà un petit peu pour les idées dont vous avez fait part en commentaire. Ça fait un, un petit top 10. Euh, je vais en écrire un article, d'ailleurs, sur Simulazone.fr, si ça vous intéresse. Tout sera regroupé. Donc je vous invite à aller euh, regarder cet article. Je le mettrai en description et en haut à droite, en fiche, euh, tout simplement, voilà. Regardez s'il vous plaît est ce que c'est juste pas magnifique et reposant et tout ce que vous voulez alors là les camions passent pas je pense hein, normalement c'est vraiment juste touristique Enfin, euh, Faut être débile pour passer en camion. Ah petite frayeur pour ma part ici euh, Et là vous allez voir donc la route de la mort c'est maintenant parce qu'on va tout redescendre on va tout redescendre et euh, voilà vous, vous avez compris vous voyez les virages sur le gps Info euh, pas et c'est fini euh, Et d'ailleurs ça a été super bien reproduit je vais vous mettre une, une image à l'écran maintenant ça a été super bien reproduit, c'est exactement ça dans la vraie vie, donc ce fameux grosse glockner or donc cette fameuse route, euh, et donc le, le, le plus haut-col routier euh, des Alpes. Ils ont super bien refait, et c'est juste magnifique. Là t'imagines tu roules à fond, là j'imagine en multijoueur, comment ça doit être fun. Donc c'est pour ça que je considère ça comme un peu la route de la mort, bien qu'en soit la route est juste euh, magnifique. Donc vous voyez, au début j'ai fait une sorte de éco-conduite, euh, j'ai vraiment fait un effort. Là, évidemment, l'éco-conduite ici, c'est un petit peu plus complexe. Vous ne m'en voudrez pas, je l'espère Voilà, et dans la vraie vie tu passes pas par là en camion D'ailleurs mon GPS m'avait euh, conseillé De passer par l'autoroute Mais moi j'ai voulu découvrir euh, ce, ce chemin là Et, et je crois que j'ai bien fait hein. Je suis absolument pas déçu parce que j'ai pu découvrir Tout ça c'est des recherches euh, que j'ai fait moi-même sur internet Après avoir fait euh, la livraison hein. J'ai fait le trajet et, et après j'ai fait Ah ouais d'accord, donc c'est ça le Grossen auf Halpenstrasse Vous voyez ce que je veux dire, donc euh, voilà j'ai pu découvrir des choses J'espère d'ailleurs vous avoir fait découvrir et eh bien euh, vous avoir euh, appris certaines choses peut-être que après voilà c'est relativement connu mais moi je m'y connais pas trop hein euh, tout ce qui est autriche et tout euh... Je suis pas très calé, hein, mais en tout cas, voilà. Là, j'ai pas tout mis en entier parce que c'est un petit peu long. Et on a compris, voilà, c'est plein de virages en S. Donc là, on arrive à la fin de cette route. On va reprendre un petit peu le, le péage. Et puis, à partir de là, ce sera terminé. Mais je vous invite vraiment à l'essayer si vous ne l'avez pas encore fait. Euh, vous avez vu sur, sur le GPS où c'est que c'est situé. Hein. De toute façon, c'est simple. C'est vraiment la route avec plein de virages lacés en S. Et, euh, et c'est juste, juste magnifique. Euh, je vais pas vous montrer la fin de la livraison. Alors, voilà, on peut en parler. Les bugs de l'1.44 pour cette fin de vidéo On va terminer avec du négatif J'ai eu deux bugs principaux Le premier bug, c'est que cette fois-ci et J'ai eu beau faire tous les réglages possibles et je ne sais pas pourquoi Mon volant n'avait plus aucun retour de force Là, je roule relativement bien Mais dites-vous que je roule euh, C'était pas immersif de ouf J'avais pas de retour de force J'ai redémarré le jeu, j'ai tout fait, vous inquiétez pas je, je sais comment ça marche, ça fait quand même maintenant un an et demi euh, Mais et voilà, un problème de retour de force Euh... Je ne sais pas si vous aussi ça vous est arrivé en tout cas C'est des choses qui arrivent euh, sur les bêtas euh, et le deuxième bug c'est que une fois arrivé euh, à destination, enfin euh, aux abords de Innsbruck, donc là où j'allais livrer, mon jeu a planté. Donc j'ai relancé le jeu etc. et euh, j'ai dû euh, bah, me téléporter euh, pour euh, terminer la livraison. Donc c'est pourquoi je ne vais pas pouvoir vous montrer euh, euh, la fin. D'ailleurs j'ai fait une coupure, je vais vous la montrer, c'est à la fin de, ce, de, de cette vidéo. J'ai fait une coupure, mais du coup après cette coupure, en allant en direction Innsbruck, et eh bien le jeu a malheureusement planté et j'ai dû euh, me téléporter parce que j'allais pas me retaper toute la route. Là, vous connaissez cet endroit Je sais plus c'est quoi, c'est ça, Brucken, ici Je sais plus. Mais en tout cas, on est déjà passé par là, dans une des précédentes vidéos, souvenez-vous. Ultra stylé, le, le beau petit clin d'œil. Ah ouais Alors attendez, ce rond-point, c'est la folie. Le camion, tu sais pas pourquoi il est arrêté. Alors oui, il y a des gens sur le rond-point que j'avais pas capté, et paf Refus de priorité. Il n'empêche que euh, ils sont un peu cons. Et regardez, c'est pas fini, la voiture qui s'arrête, elle a cru que c'était une priorité à droite, tac, voilà, je passe en sandwich, ça n'a aucun sens, voilà, et ce serait vraiment bien que l'intelligence artificielle s'améliore à ce niveau-là, même si en soi, euh, on s'y est fait, hein. ça fait quand même depuis des années que c'est comme ça, et, et on s'y fait, il n'y a pas de problème, hein. c'est pas une grosse critique, je dis juste que ce serait stylé si l'IA pouvait être un petit peu améliorée, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et donc là, souvenez-vous, à droite, l'entreprise qui est à droite, c'est là qu'on a commencé une livraison Bah c'était ma première vidéo Sur la bêta 1.44 Si je dis pas de bêtises Et voilà Et je vais m'arrêter ici justement Pour faire une petite pause La coupure Et c'est donc ici Que cette vidéo se termine J'espère que vous l'avez appréciée Vraiment hein, De tout cœur. Moi j'ai vraiment kiffé j'ai vraiment kiffé, j'ai passé un très bon moment et euh, si vous avez passé un bon moment aussi ben je vous invite à lâcher votre plus beau pouce bleu le petit commentaire, vos impressions, vos avis si vous attendez quelque chose en particulier pour les prochaines mises à jour également, n'hésitez pas à en faire part si vous avez eu des bugs, etc. n'hésitez pas également à en faire part, passez faire un petit tour sur simulazone.fr et puis nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, c'était Mkolo je vous fais plein de bisous, on est un tout ciao tout le monde